Dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, j'ai envie de partager avec vous euh, comment eh bien apprendre l'anglais avec Instagram et surtout je vais partager avec vous des comptes à suivre euh, sur votre réseau social préféré Instagram pour pouvoir eh bien euh, progresser en anglais en s'éloignant très très très très très loin de toutes les méthodes scolaires, les méthodes académiques. Si vous me connaissez depuis un moment, si vous me suivez depuis un moment aussi, euh, vous nous découvrez, eh bien sachez qu'ici euh, on utilise eh bien euh, le quotidien comme un levier pour pouvoir, eh bien, euh, progresser dans la langue tout en s'éloignant des méthodes euh, classiques, euh, scolaires, académiques, tout ce que vous voulez. Et donc, aujourd'hui, avec ces comptes, eh bien, ça va vous permettre d'être en totale immersion dans la langue, c'est-à-dire qu'on va aller chercher... Euh, l'immersion linguistique comme on pouvait pourrait le faire à l'étranger mais on va le ramener dans son quotidien ici et Instagram est un euh, des leviers, une des ressources qu'on peut euh, qu'on peut euh, exploiter et surtout ce qui est top avec ça c'est qu'on va pouvoir optimiser son temps euh, pourquoi optimiser son temps parce que au lieu de scroller sur son réseau sans même voir quoi que ce soit et eh bien on va pouvoir eh bien au lieu de se sentir coupable et se dire ah là j'ai encore scrollé pour rien j'ai perdu du temps et eh bien là on va euh, axé sur le double voire le triple bénéfice qui euh, signifie, qu'est-ce que je veux dire par là et bien tout simplement que vous allez non seulement euh, pouvoir euh, prendre du plaisir parce que si vous allez sur ce réseau là c'est que il vous plaît, c'est que vous avez envie de le faire on va euh, booster votre anglais euh, grâce au compte que je vais vous partager et troisième chose, et eh bien vous allez pouvoir apprendre des trucs euh, dans des domaines qui vous intéressent, donc en fait on a trois euh, choses euh, qui vont euh, vous nourrir au lieu de simplement scroller sur votre réseau qui à la base ne sert à rien, il faut se l'avouer. On, se on vit tout ça, on est tous coupables de l'avoir vécu. En tout cas, je lève la main, ça m'arrive beaucoup trop souvent. Et avant de vous partager donc, ces comptes Instagram que je vous euh, conseille, je vous invite à télécharger le kit de démarrage euh, pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage des langues, en anglais, en espagnol ou dans une autre langue. Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo ou juste ici et euh, vous allez le recevoir gratuitement dans votre boîte mail. Ceci étant dit, on passe directement euh, dans le vif du sujet. En fait, ça va se diviser en trois parties. C'est-à-dire que les premiers comptes que je vais vous partager, ce sont euh, des comptes Instagram qui sont vraiment dédiés à l'apprentissage de l'anglais, donc qui s'adressent à vous en tant qu'apprenti euh, qu en anglais. Ensuite, je vais vous partager des ressources qui sont authentiques. Donc, ce n'est pas dédié à des, euh, à des étudiants, mais ce sont des comptes euh, voilà, comme vous pourriez les suivre en français. Euh, et ensuite je vais vous partager également des comptes euh, juste pour rigoler parce que euh, si vous nous connaissez encore une fois euh, au sein du Marathon des Langues on aime la bonne humeur, on adore rigoler et du coup on aime vous partager ça donc euh, ça ce sera le petit, euh, le petit teaser pour euh, la dernière partie donc c'est parti alors les premières ressources, les deux premiers comptes quand que j'ai envie de partager avec vous sur l'apprentissage et eh bien qui sont dédiés à l'apprentissage de l'anglais nous avons Fire Up Your English Fire up your English. Je vous mets le lien, je vous mets tous les liens en description dans tous les cas. Si vous voulez retrouver ce compte. Vous avez également un compte que j'adore suivre. C'est Accents Way with Adar. Donc c'est une Israélienne qui est hyper punchy, je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo sur les chaînes Youtube que je vous conseillais. Elle a également un compte Instagram qui est hyper actif, vous allez pouvoir activer votre mâchoire, débloquer votre mâchoire comme je vous conseille tout le temps en axant vos efforts sur la prononciation. Euh, je vous invite euh, vraiment à suivre ces comptes. Ensuite, dans la deuxième phase, ce que je vous euh, conseille, ce sont les comptes plutôt authentiques. C'est-à-dire que ce sont des, des comptes qui sont euh, littéralement en anglais. Euh, je vous partage ce que, ce que moi euh, j'aime parce que je sais que ce sont des ressources qui vous plaisent généralement. Euh, si vous êtes axé euh, développement personnel euh, comme nous euh, au sein du Marathon des Langues, alors le premier, c'est un compte. Euh, c'est le compte de Shade Zarai. Euh, on est plutôt sur du mindset euh, au niveau pro et euh, entrepreneur qui va vous permettre de faire péter tous les plafonds de verre euh, elle s'adresse plutôt à un public féminin euh, de la même manière c'est une personne qui est hyper punchy hyper euh, qui donne énormément de valeur dans ses comptes donc vous allez non seulement apprendre plein de choses euh, vous aider à vous développer personnellement et en plus, c'est en anglais, donc euh, voilà, tout est, euh, tout est gagnant. Vous avez un autre compte, euh, c'est euh, le compte de Mind Mindvalley. Euh, c'est euh, du fondateur Vishen Lakiani, qui est le fondateur justement de Mind Mindvalley, qui est euh, focalisé sur le développement personnel. Vous allez trouver plein de ressources euh, sur différents euh, sujets du développement personnel, donc c'est pareil, je vous invite vraiment à les suivre. Et ensuite, on va plutôt aller sur... Euh, sur, euh, on va monter d'un cran, on va aller dans la spiritualité donc c'est le conte de Sad Goro euh, qui est un maître, un maître spirituel euh, et qui... bon euh... enfin, voilà, je vous laisse aller découvrir tous ces contes là et il y en a un autre, on va totalement dans un autre secteur on va plutôt dans le voyage c'est le conte de Fred Travel Hunter je vous mets également les liens dans la description et euh, si vous voulez développer, je ne vais pas vous faire une liste de 50 000 euh, comptes parce que euh, l'intérêt c'est aussi que vous allez chercher des comptes qui vous intéressent vous en lien avec vos passions, ce que vous aimez, vos centres d'intérêt parce que ne l'oublions pas. Euh, le plus important quand on apprend une langue et eh bien c'est euh, le plaisir d'apprendre et euh, pour euh, prendre du plaisir dans votre apprentissage et eh bien qu'est-ce qu'il faut faire Il faut tout simplement euh, utiliser des sujets qui vous intéressent parce que plus vous aurez d'intérêt, plus vous aurez envie d'apprendre et moins vous aurez de chances d'abandonner. Donc ce que je vous invite à faire avant de vous donner les comptes juste pour rigoler et eh bien euh, je vous invite à regarder sur, dans les hashtags et à écrire les, euh, les mots-clés en fait, des sujets qui vous intéressent. Par exemple c'est la cuisine, vous mettez hashtag et là vous aurez des personnes à suivre en anglais euh, je vous avais déjà donné cette méthode là avec la, la dernière vidéo dans laquelle je vous parlais des 197 sujets de conversation pour parler anglais d'ailleurs pour aller voir cette vidéo on vous met le lien juste ici euh, et euh, de voilà vous pouvez mettre hashtag motivation euh, voilà vous choisissez les sujets qui vous plaisent la première chose c'est vraiment de faire une introspection du euh, qui vous êtes euh, qu'est-ce que vous aimez euh, c'est vraiment les, les toutes premières étapes euh, qu'on fait faire euh, au sein du, du coaching du programme de coaching marathon d'anglais pour pouvoir eh bien, euh, créer des fondations solides et apprendre euh, sur le long terme l'anglais pour avoir des résultats solides et enfin, euh, dans, dans cette troisième partie, je vous partage les comptes juste pour rigoler. Alors là, ils sont excellents. J'adore passer du temps à les suivre. Euh, C'est... Alors, vous avez le compte de Paul Taylor euh, qui, lui, se moque des Français. C'est un humoriste qui se moque des Français, qui parlent anglais. Euh, ouais, C'est hyper drôle, vraiment. Euh, ça... Enfin, allez, allez les voir. Et il y en a un deuxième. C'est euh, le compte de Loïc Superville. Euh, voilà, deux comptes à regarder absolument si vous ne les connaissez pas encore. Et tout ce que je viens de vous partager, alors c'est super, c'est très bien d'avoir des comptes à suivre, d'avoir des ressources, etc. Mais euh, comme je vous le dis souvent, n'oubliez pas que ce ne sont que des pièces du puzzle. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous allez suivre ces comptes, les lire, que vous allez débloquer votre oral, que vous allez pouvoir parler euh, tout ça. Si vous voulez savoir comment articuler toutes ces ressources, parce que là vous avez peut-être plein de choses et vous ne savez pas par où démarrer, eh bien je vous invite à découvrir toute la méthodologie que je partage, la méthodologie complète, pour savoir comment articuler tout ça dans une conférence qui s'appelle la conférence « parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans ». Je vous mets le lien en description, c'est une conférence qui est gratuite euh, et vous allez voir, ce euh, sera beaucoup plus clair euh, à savoir comment créer votre routine d'anglais au quotidien, comment mes élèves du marathon d'anglais font pour avoir des résultats, pour pouvoir débloquer leur mâchoire, surtout en moins d'un mois. Euh, je vous mets les liens juste en dessous et si vous avez aimé cette, cette vidéo que vous avez envie de soutenir le marathon des langues, et eh bien je vous invite à liker à partager cette vidéo et surtout à me le dire dans les commentaires euh, quel compte vous aimez suivre sur Instagram. Euh, si vous ne savez pas sur Instagram, est-ce que vous avez d'autres réseaux préférés euh, Voilà, n'hésitez pas à partager, ça nous fait une banque de données, ça permet de partager au, au sein euh, de la communauté pour aider d'autres personnes. Vous savez que nos valeurs ici, c'est toujours l'entraide, le partage, la bienveillance et la bonne humeur. Donc n'hésitez pas à partager, c'est toujours un plaisir de vous lire, de lire vos petits messages et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao